J'espère que vous allez tous ménévoquement bien sur le tour de la compagnie de pire Ça, parce que je n'ai pas l'avis aujourd'hui, c'est bien On est sur le comme d'habitude Et aujourd'hui j'ai trouvé la base la plus what the fuck du serveur Les amis je suis dans la Black Alpha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et en fait c'est quand même vachement beau leur base Je sais pas euh, ne pas ouvrir base à faire ça a surtout l'air d'une trappe en fait ton truc mon beau mais c'est pas rare en fait euh, je vais vous montrer qu quelques petits trucs vraiment intéressants. c'est la base la plus bizarre que j'ai vu regardez on rentre par là il n'y a pas de mur là c'est vraiment bizarre il n'y a pas de mur tu rentres comme ça tu peux rentrer par là comme ça tranquillou pipière il n'y a pas rien qui bloque et on fait de la méchante de belle déco ça c'est vraiment beau comme décoration d'ailleurs ça c'est quand même assez spécial mais c'est un champ de blé ensuite on avance ici les amis il y a des gars... Attends, je suis en train de te présenter la barre. T'es sérieux Il va pas me tuer. Ensuite, ici, il y a genre, un genre de bord. Ils ont fait un bord. C'est plutôt mignon, c'est plutôt mignon. Ici, ils ont fait un plastron. Donc, j'imagine que ça va être un arène 1v1, un truc comme ça. Un truc dans ce style-là. Ici, c'est quoi euh, Oups, ça rentre par ici. Ici, c'est une... Euh, un genre d'église. En tout cas, ça a l'air d'une église. Je sais pas c'est quoi. Fais un don pour un petit panda. Je vais te donner un euh, P4 Titacite, mec. Voilà. Vu que je suis un mec de type très aimable. Euh, ici, c'est quoi qui. A... Oh, on peut monter ici. Nice. Hey, what the fuck. Vous avez des, vraiment des bons bulldogs les gars, dans votre euh, dans votre faction. C'est quand même cool. What the fuck. Ça, c'est un levier. Ok. Est-ce qu'on peut aller par ailleurs ou pas euh... Oh, là, par ici, je suis pas venu. Là, par là, ça se termine. Ouais. Ils ont mis de la clé. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Ok, par ici, c'est quoi là? Ok, ils ont fait une autre décoration pour des portes. Ils ont fait un genre de lac. C'est méga stylé. nous fait si je fais une base, gros, je vais lui demander de faire le design de la base intérieure. Ici, ça a l'air d'être une genre de trappe avec... Euh, si encore un champ de blé, encore un champ de blé. Plutôt intéressant. Je pense qu'ils doivent s'occuper beaucoup de la bourse. Ici, c'est marqué... Euh, ça, c'est la porte à ceux, à ceux qui sont. Donc, ça, c'est une énorme forme à cactus. Je vais pas casser quand même apprendre à, à vivre ensemble. Ouais, comme des... Euh, Frère, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King Jr. Ok. Euh, ok. Spécial, spécial, spécial. Il y a un gars qui, a, qui est en bas là, mais je sais pas comment je peux faire pour me rendre à lui, dude. Ça va être un peu difficile, mais bon. On va continuer à regarder par ici, c'est quoi Ça continue. Ici, il y a un, des trappes euh, qui apportent vers. C'est juste de voir vite fait, les gars, qu'est-ce qu'il y a. Ça doit être des coffres sécurisés normalement, mais ils n'ont pas l'air d'être là. Ici, ça amène dehors. Oups. Ici, encore de la construction. Ça, c'est des fausses montagnes. C'est eux qui les ont fait. Il y a un passage ici. Il devrait y avoir un levier ou un truc pour faire un passage secret. Ça pourrait être vraiment cool si jamais vous écoutez la vidéo. Ça peut être une bonne idée, les amis. Ça peut être une bonne idée. Euh, ici, il y a quoi? Rien. Des, des arbres, des champignons. Ici, il y a quoi? Une autre farm avec des trappes piston. Et il n'y a plus rien. Hey, c'est vraiment intéressant. Vraiment spécial comme type de base. Euh, je pensais jamais faire ça un jour, la présenter. Euh, mais je vais aller lui dire. Message hey, euh, euh, je, présente, euh, ta base. Euh, je présente ta base. Je présente ta base. Vraiment stylé la base en vrai. No fake c'est vraiment vraiment stylé. Euh, je sais pas comment ils ont comment ils ont fait pour trouver toutes les euh... Toutes les vides de couleurs et tout, ça c'était chiant, sûrement à faire. Il y a des arbres ici, il y a un arbre faux arbre qui aime bien. C'est ici, ça doit être une base SQ. Je crois que c'est là que le gars doit être depuis tantôt en fait, je crois. Non, ça a pas l'air d'être là, le gars il était en bas en fait. T'as bien mis les, les coups en vidéo. Pourquoi euh, Non. Pourquoi J'ai pas montré les coups encore, mais si tu veux, je vais les montrer. Je vais les montrer si tu veux. Mais sinon, c'est vraiment stylé mec. Alors, je sais pas qui a fait de la déco, mais vraiment stylé Pardon. Des fois, j'ai des moments de panique dans ma vie. Euh, ici, ça descend. Mais j'ai pas envie d'y aller parce que ça peut être... peut-être une trappe. On va juste faire ça. Euh, non, c'est pas une trappe. En fait, ça la mène à l'extérieur dans l'eau. C'est chelou. Euh, le ville a dit. icons je demande. Euh, et elles sont assez instructives. Tes vidéos, c'est cool. Damn. Je sais que mes vidéos sont instructives, mec. C'est la meilleure vidéo de la planète entière. What the fuck? What the fuck? Euh, message Ice qui a build toute la déco. On va lui demander. Oh, là, ça descend en bas, mais je ne vais pas rester coincé. Sinon, c'est vraiment stylé, les viettes rouges, comme j'ai dit tantôt. Ils ont dû se faire méga chier, vos trucs de malade. Même juste pour faire ça, gros, c'est méga stylé, mais ils ont dû se faire chier de ouf. Bon, je vous laisse sur des séquences. Je sais pas ce que j'ai filmé d'autre, mais j'avais vraiment envie de vous montrer cette base. What the fuck? Yup, les gars, donc... Euh, attends, on va faire une... Euh, un VR... Um, no stuff, enfin genre PvP Gambling contre euh, uh, Grisemod, donc euh, c'est 1v1 Gambling. Euh, Grisemod 1v1 un... Gambling contre de météo. Donc euh, il, je sais pas si euh, un v Gambling. Ok, ok, il a dit ouais, ok. Euh, euh, je t'attends. Donc euh, je vais à l'arène. Oh, il y a des gens qui se fêtent. Hop, oh, ok. Il y a des gens qui se fight, donc on va aller ici, on va aller dans défier un, un, un joueur, suivant, utiliser slash <rire> refuse, groupe refuse, voilà, euh, suivant, je veux défier, mais gros, fuck man, c'est pas lui la personne que je veux trouver, ça c'est vraiment compliqué, euh, Skines, non, c'était quoi son pseudo, c'est quoi son pseudo, comment on fait, va sur le PNJ et fait rejoindre solo RV1. Euh, ok, donc voilà comme ça. Captain, défi. Non, lui, Griezmod. Voilà. Là, lui, on va devoir faire accès. Vous avez envoyé une demande de groupe. Donc, là, lui, il y a juste à faire groupe accès. Puis, normalement, on va être capable de parier avec lui. Puis, euh, message Griezmod slash groupe accept. Comme ça. Ok, trop tard. Euh, il est rendu où le cochon Grise mode, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, accepte. Groupe, accepte. Voilà, donc là, lui, il a une mété. Je peux voir qu'il mété, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de défait, je papa. crois pas. Puis là, c'est 1v1 gambling. Ok, nice. Donc, c'est parti. souhaitez moi bonne chance, les amis. J'ai pas envie de perdre. Oh non Non non non Reviens ici Nice Wouh J'ai gagné de le mété les gars Nice nice nice nice nice Ça nous fait de mété en plus Ça c'est toujours euh, Toujours pratique et toujours J'ai fait Metaco De quoi Mako? C'est quoi le problème? What? C'est quoi le problème? J'ai pas triché gros